Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Alors, vous avez décidé de nous parler d'intelligence artificielle euh, qui est un peu le sujet à la mode en ce moment euh, dans la relation avec le client. Oui, tout à fait. On parle beaucoup d'intelligence artificielle un peu partout. La réalité, euh, c'est que l'intelligence artificielle, c'est cette capacité qu'ont les ordinateurs de progresser, d'apprendre euh, des erreurs et de toujours aller de l'avant. Et donc, ça doit permettre euh, aujourd'hui de s'exonérer de tout un tas de choses, notamment de passer par des plateformes, et d'accélérer la relation entre le client et le producteur en direct. Alors, quels sont les gagnants, euh, ou en tout cas, euh, les, les entreprises euh, qui se servent de cette intelligence artificielle pour euh, améliorer leur relation bah, Commençons déjà par les perdants, parce qu'ils sont plus simples à identifier. Euh, imaginez que demain, vous ayez besoin d'un taxi, Mmh. donc euh, vous allez demander à votre téléphone euh, d'appeler un taxi parce qu'il va le faire pour vous mmh. votre téléphone va appeler José qui est le taxi qui se trouve au coin de la rue et il aura toutes les informations sur José à travers des avis que les clients auront laissés au fur et à mesure des, des semaines, des mois précédentes. Euh, la, la personne euh, qui vient du Mexique qui a pris José qui a dit que c'était un, un très bon pilote euh, ou euh, un avis euh, qui, qui sera resté sur internet ouais. l'intelligence artificielle va en, une, en un quart de seconde, aller chercher toutes les informations disponibles sur José dans le monde de l'Internet, et vous les mettre à disposition. Et donc José n'aura plus besoin de passer lui-même pour travailler par des plateformes comme Uber. L'intelligence mmh. artificielle va aller directement au travers de ces plateformes et permettre d'avoir un contact direct entre un producteur de services, en l'occurrence José de Ton Taxi, et un client, euh, à savoir vous, qui avez besoin d'aller à l'aéroport. si vous voulez acheter un livre demain ouais ne passerez plus par Amazon, mais vous irez directement chez euh, l'éditeur parce que l'intelligence artificielle aura repéré euh, en fonction de vos goûts, en fonction de ce que vous voulez, quel livre il faut acheter et où on peut le trouver. Donc vous êtes en train de me dire que c'est la fin d'Amazon euh, La fin peut-être pas, mais il faudra oh. que Amazon et, et les autres sachent faire évoluer leur business model. Ouais. Amazon a une force aujourd'hui qui est sa capacité de distribution. Oui. La logistique. Et donc, ça, ce sont des éléments extrêmement forts pour demain. Mais, mm. euh, par contre, toute une partie de son métier, oui, va disparaître. Et toutes les plateformes que l'on connaît aujourd'hui, qui sont les sociétés les plus valorisées à l'heure actuelle, mm. euh, devraient connaître des problèmes avec le développement de l'intelligence artificielle. À l'inverse, qui font leur métier, qui sont centrés sur leur métier. Donc euh, un hôtelier qui va faire son métier d'hôtelier, qui va mettre l'accent sur l'accueil du client, le séjour du client dans l'hôtel, l'expérience client. Mmh. Puis là, il sera gagnant parce que l'intelligence artificielle identifiera directement les gens qui euh, ont des rapports très élevés avec leurs clients. D'accord. Donc ça, c'est pour les sociétés qui vont qui vont appliquer l'intelligence artificielle mais qui, qui la développe cette intelligence artificielle pour ces sociétés Est-ce qu'il est qu y a des acteurs connus sur le marché aujourd'hui ou est-ce que c'est est plein de Alors, petites sociétés comme, qui innovent Vous, vous savez c'est comme les fabricants de, de chemin de fer et le développement du chemin de fer ouais. C'est malheureusement pas euh, les gens qui ont fabriqué les rails et les locomotives qui sont enrichis mais c'est plutôt ceux qui se sont mis autour et dans ouais. l'intelligence artificielle ils sont aujourd'hui très nombreux euh, à développer des produits, mmh. ça va très vite donc euh, sûr aujourd'hui qu'il y ait des, des gagnants et des perdants. Mais mmh. sûr que c'est plutôt euh, les gens qui vont utiliser ces outils à bon escient pour améliorer leur relation avec les clients qui seront les gagnants de demain. Et ça, les sociétés dans lesquelles vous investissez, euh, elles en parlent de, de, de, oui, de leur alors, stratégie. Aujourd'hui, il se trouve que ça sort dans le public, euh, dans le grand public aujourd'hui, qu'on parle beaucoup machine learning, d'intelligence artificielle aujourd'hui, mmh. ça fait un moment que ça a été mis en place euh, et ça fait un moment qu'il y a des gens qui se sont égarés parce qu'ils ont pensé que ça pouvait les exonérer des rapports entre humains, de l'engagement de leurs clients vis-à-vis de leurs clients euh, ceux-là se sont un petit peu perdus et il y en a d'autres qui au contraire se servent de cette intelligence artificielle pour améliorer le contact avec les clients, pour faire en sorte que euh, les salariés, les opérationnels puissent mmh. avoir des rapports encore meilleurs avec les clients Quelques exemples, peut-être, de, de sociétés oh bah Je crois que le mieux pour trouver des exemples, c'est de regarder nos fonds, Trust Team Rock et Trust Team Rock Europe, ouais. parce que euh, ce sont des sociétés qui rassemblent l'ensemble des leaders en termes de satisfaction client. Et vous savez, dans notre façon d'investir, on, on a des entretiens avec les sociétés qui durent assez longtemps, où justement, on leur pose toutes ces questions, donc les questions de l'engagement du personnel, les questions de l'utilisation euh, de, de ces technologies au service du client ou à leur service. Bref, euh, l'ensemble des sociétés qui composent nos fonds sont des sociétés qui ont mis le client au cœur de leurs préoccupations. Et il nous semble que ces révolutions technologiques, intelligence artificielle, machine learning et autres, euh, sont euh, vraiment des choses qui peuvent mettre en avant les sociétés qui sont orientées client. Merci beaucoup Jean-Sébastien.